A l'occasion de coaching, des clients de plus en plus nombreux me confient spontanément des réflexions qui sont de l'ordre du survivalisme. Alors cela m'étonne à chaque fois, enfin ça m'étonne de moins en moins d'ailleurs, euh, à force euh, d'être face à cette situation-là, parce qu'il s'agit très souvent de personnes qui sont euh, des cadres de bon niveau en activité, donc des personnes qui sont en des, des situations de responsabilité, qui dit responsabilité dit réalisme, ou voire des chefs d'entreprise ou des personnes à la retraite, mais qui ont exercé dans, dans leur activité professionnelle des responsabilités significatives. Alors, en effet, que de telles personnes aient des idées survivalistes, ça peut surprendre dans un premier temps, si comme moi on considère que le survivalisme de manière générale est quelque chose qui n'est pas réaliste, c'est-à-dire qui se place dans des hypothèses hautement improbables, et euh, qui développe à partir de là des solutions qui, dans le meilleur des cas, ne peuvent avoir qu'un caractère provisoire. Mais bon, ça c'est une parenthèse que je fais sur le survivalisme, puisque je suis obligé de la faire dans le cadre de cette vidéo, mais euh, cette vidéo n'est pas consacrée au, sur, au survivalisme. Alors cela dit, euh, la réflexion que font ces personnes de qualité est très révélatrice de la perception aiguë qu'elles ont et que sans doute beaucoup beaucoup beaucoup d'autres personnes ont de, de l'importance de la chute au plan économique, financier, politique et sociologique de notre société. Bonjour c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du vrai sujet survivaliste qui est celui de la survie financière. Si vous découvrez cette chaîne, d'abord soyez les bienvenus parmi nous. Et afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai de manière plus générale sur les sujets de l'économie, de la finance et du patrimoine, c'est simple, il suffit de vous abonner. Pour ça, vous passez la souris sur l'icône vert et bleu qui est en bas à droite, ce qui fait apparaître la cloche d'abonnement. Et évidemment, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Pour aller plus loin dans les sujets que j'aborde, vous pouvez vous inscrire à mon blog et également à ma lettre patrimoniale, donc sous forme de newsletter. Vous accédez aux deux par les liens qui sont sous la vidéo en cliquant sur le plus PLUS majuscule. Pour rappel, le concept de survivalisme, c'est celui qui part de la rupture des services essentiels de la société, autrement dit des, des structures essentielles et infrastructures de, de la société. Euh, autrement dit, c'est l'ensemble de tout ce qu'on appelle les réseaux qui se trouvent ne plus exister. Et il s'agit donc... Pour les individus de réussir à survivre, comme le nom l'indique, comme l'étymologie l'indique, euh, comme la racine du mot l'indique, dans de telles conditions. Bon, à partir de là se développe évidemment tout un tas, euh, tout un tas de, de, straté de stratégies euh, qui, bah, qui visent à permettre euh, la survie dans les meilleures conditions possibles, euh, malgré euh, cet environnement pour lequel nous ne sommes bien sûr absolument pas préparés de par ni notre éducation, ni par ce que nous vivons depuis que nous sommes au monde, dans nos sociétés développées. C'est une hypothèse extrême qui est loin d'être certaine, fort heureusement, mais ce qui est certain, c'est qu'avant d'en arriver là, dans tous les cas de figure, on passera par une phase d'effondrement financier et de spoliation de l'épargne des ménages. Et cette hypothèse est beaucoup plus probable. Pourquoi Eh bien, Au moins pour trois raisons. La première, c'est que chronologiquement, elle est avant euh, la deuxième, donc avant euh, l'idée de la catastrophe euh, globale et, et biblique. La deuxième, c'est qu'elle est beaucoup moins extrême, et tout le monde sait que plus les choses sont extrêmes, moins la probabilité qu'elles surviennent est importante. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas survenir, ça veut simplement dire qu'elles ont beaucoup moins de chances, et heureusement, de survenir que des choses beaucoup plus modérées ou beaucoup plus intermédiaires. Et la troisième, c'est qu'elle est logiquement et mécaniquement dans la ligne de l'endettement actuel et de la politique financière et monétaire suivie depuis plus de dix années maintenant. Alors je vais illustrer ce propos par un exemple. S'il se produit une baisse du PIB de 20%, on va parler d'effondrement. Quand il y a une baisse d'un un agrégat, un agrégat économique ou financier de 20%, le terme qui est systématiquement employé, c'est effondrement. Pourquoi Parce que 20% par rapport au, on va dire à, aux baisses ordinaires qui surviennent assez régulièrement, c'est considérable. Donc, c'est ce qu'on appelle un effondrement. Maintenant, avec le même mot effondrement, on va aussi qualifier une baisse qui fera 90% du PIB. Donc, même mot et pour deux choses qui sont complètement différentes. Dans le premier cas, la baisse de 20% du PIB, ou la baisse de 20% de la valeur de la monnaie, de ce que vous voulez du point de vue des éléments macroéconomiques, on est face à une situation, face à une situation qui est de l'ordre de ce que j'appelle le survivalisme financier. C'est-à-dire que pour faire, face à cette pour faire face de manière anticipée à cette situation, on peut prendre un certain nombre de mesures qui sont d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Par contre, dans le deuxième cas, euh, il n'y a aucune mesure, sauf une qui est la plus extrême que l'on verra à la fin de la vidéo, euh, mis à part cette mesure extrême, il n'y a absolument aucune mesure euh, qui permette de remédier à cette situation et on est donc condamné à faire avec ce qu'on appelle le survivalisme, ce que j'appelle moi le survivalisme pur et dur. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le survivalisme pur et dur, c'est-à-dire que la situation créée par l'hypothèse du deuxième cas, va nécessiter pour les individus de se débrouiller pour survivre hors de l'existence des réseaux qui font aujourd'hui toute la sécurité, le confort et l'agrément de notre vie. On comprend que la probabilité du premier cas n'est pas du tout négligeable, voire en fait importante, tandis que celle du deuxième, du moins, du moins c'est mon avis, et, et c'est plus que mon avis, c'est la, la logique euh, qui, qui le veut, le deuxième cas, évidemment, beaucoup plus improbable. Je ne dis pas qu'il est impossible. Là, ça s'est prendre une position on dirait, personnelle anti-survivalisme euh, que je n'ai pas de qualité particulière pour, pour avoir. Mais si on veut se tenir en dehors de ce débat on va dire un peu religieux de, de pour ou contre le survivalisme, euh, il, y a des, il y a des éléments d'analyse qui montrent clairement que l'hypothèse, euh, que le cadre conceptuel du survivalisme euh, et d'une faible probabilité voire très très faible probabilité, du moins à échéance de quelques décennies au-delà au j'en sais rien en tout cas euh, à, à échéance de ce qui est notre horizon euh, ordinaire euh, de notre vie euh, nous avons infiniment plus de chances de nous trouver dans le premier cas que dans le deuxième donc il s'agit bel et bien pour nous de nous préparer à une rupture de la normalité financière. Il faut rappeler, pour ceux qui, bah, qui n'auraient pas suivi mes vidéos, enfin, ni, ni l'ensemble de, de ce que je produis, ni ce que produisent euh, d'autres euh, économistes et financiers euh, qui ont les, les mêmes sujets de, de préoccupation, pourquoi le premier scénario est probable eh bien, c'est que la, ce que j'appelle la seringue monétaire, c'est-à-dire la politique euh, monétaire qui est suivie depuis, euh, depuis, 15, ans, depuis 15 ans maintenant, euh, soit, on la, soit on la continue et euh, à force euh, de créer des quantités monstrueuses de, de monnaie en face de laquelle il n'y a rien on va finir par ruiner complètement la valeur des monnaies, notamment euh, monnaie occidentale particulièrement. Euh, autrement dit, euh, c'est la ruine bah, des ménages et des épargnants, puisque euh, notre pouvoir d'achat est représenté par le pouvoir d'achat de notre monnaie. Donc si notre monnaie ne vaut plus rien, euh, on est de fait ruiné. Ça c'est une chose qui échappe, je pense, à, à beaucoup de personnes qui n'ont pas de réflexion économique. Mais à partir du moment où on essaie de comprendre ces choses, euh, sur le fond, hein, euh, sur euh, véritablement ce qu'elles veulent dire, euh, ça paraît absolument évident, ça devient évident. Ben, L'autre solution, euh, évidemment, si on ne continue pas, ben, ça veut dire qu'on arrête, et à ce moment-là, on va se trouver face à deux euh, de, de solutions possibles pour les pouvoirs publics. Ça va être soit de décréter le défaut, au moins sur une partie de, des dettes publiques, donc des dettes d'État, je ne parle même pas de, de la question des dettes privées, qui, qui elle-même va devenir très problématique dans, dans ce cas-là. Et euh, le défaut sur une partie de la dette, ben, ça veut dire par exemple, euh, de préférence, le défaut sur la partie de la dette qui est détenue par euh, ce qu'on appelle les agents, euh, les agents intérieurs, enfin les... Euh, comment on appelle ça Les agents domestiques, voilà. Euh, autrement dit, euh, ben, les ménages et les, et les entreprises, mais surtout, en l'occurrence, surtout les ménages. Euh, alors pourquoi on s'en prendrait d'abord aux agents domestiques ben, C'est pour éviter de spolier les agents extérieurs et garder notre crédibilité par rapport à l'extérieur, de façon à pouvoir continuer par la suite à emprunter de l'argent. Euh, donc voilà, première, euh, première façon dont euh, bah, les épargnants peuvent peut être mangés. Euh, ou alors, euh, on ne fait pas défaut, mais euh, pour ne pas faire défaut, eh bien, il va falloir euh, procéder à une véritable radia sur, sur l'épargne de l'ensemble des citoyens, de façon à renfouer les caisses de l'État suffisamment pour que l'État puisse payer ses dettes. Dans, dans tous les cas de figure, on voit bien que, au final, le cochon de payeur, ce sera bel et bien le ménage et l'épargnant. Donc à partir de là, on déduit de manière évidente ce qu'est le survivalisme financier, quelle est sa mission. Mais ça va être de conserver le pouvoir d'achat de notre épargne et sa sécurité, pour qu'en toutes circonstances, nous puissions continuer à avoir un mode de vie confortable et sécurisé, comme nous l'avons maintenant. C'est simple. Après, il s'agit de prendre les mesures anticipées qui permettront d'atteindre cet objectif, quelles que soient les circonstances, puisque ce qui caractérise cette notion de survivalisme financier, c'est bien la notion de circonstances, y compris des circonstances exceptionnelles. Autrement... C'est facile et c'est même pas la peine de faire appel à un concept nouveau, qui est celui de survivalisme financier. Autrement dit, il va falloir avoir une stratégie de résilience de notre épargne pour justement ne pas se trouver dans une situation où nous n'aurions plus d'autre solution que le vrai survivalisme, que le survivalisme euh, tel qu'il est compris par, euh, par la plupart des personnes aujourd'hui et qui correspond encore une fois à vraiment des situations de catastrophe absolue. Quand on pousse le raisonnement à l'étape suivante, eh bien, on s'aperçoit qu'il peut être nécessaire, pour ne pas dire indispensable, d'avoir des revenus hors de notre pays. Alors, pourquoi cette remarque C'est justement parce que ce que j'appelle le survivalisme financier, c'est-à-dire les hypothèses dans lesquelles on place ce survivalisme financier, ne sont pas celles du survivalisme catastrophe absolue, euh, qui, qui suppose, je parle du survivalisme catastrophe, euh, qui suppose que au plan mondial, tout est effondré. Dans le survivalisme financier, on a affaire à quelque chose qui est gravissime du point de vue financier, mais qui n'est pas gravissime au point de vue général et qui, donc par hypothèse, va concerner d'autres pays, peut-être d'autres pays, mais pas tous les pays de la planète. Et à ce moment-là, il sera essentiel pour, le, le, pour les résultats de cette stratégie euh, que au moins une partie de, de notre épargne et notre patrimoine se trouve déjà délocalisée. Mais le raisonnement ne s'arrête pas là, il y a encore une étape suivante, et là c'est carrément l'expatriation physique du ménage, euh, parce que on peut très bien imaginer qu'avoir des, des sources de revenus à l'extérieur ne suffisent pas, enfin, suffisent du point de vue économique aux besoins du ménage, mais que la situation dans le pays où se trouve le ménage soit suffisamment dégradée pour que la condition de sécurité dont j'ai parlé dans l'émission du survivalisme financier ne soit plus réunie et qu'il n'y ait donc plus d'autre solution raisonnable que de quitter le pays dans lequel on réside pour s'installer dans un autre pays. Alors vous allez me dire que c'est vraiment une solution extrême, c'est pas si extrême que ça, il n'y a qu'à regarder les flux de migrants euh, qui viennent d'autres pays, et pour ne pas dire d'autres continents que le nôtre, âgés continu euh, depuis maintenant euh, beaucoup d'années en Europe et, et en France, que font ces gens-là eh bien ils font euh, du survivalisme économique, euh, phase 3, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus d'autre solution pour eux, que de décamper de leur pays qui est absolument invivable. Malheureusement pour eux, ou pour l'immense majorité d'entre eux, ils sont trop pauvres, ils étaient trop pauvres pour avoir auparavant pu passer par la phase 2, qui consiste à expatrier du patrimoine dans un pays par exemple dans lequel, s'il le faut, plus tard on ira vivre, et avoir donc les moyens de subsister et de, de vivre bien dans les pays dans lesquels ils débarquent. Et euh, bien, on, connaît, euh, on connaît quelle est l'immensité des problèmes que cela Alors concrètement, que faut-il faire dans ce survivalisme économique, euh, du point de vue, du point de vue de, de l'exécution, de la réalisation euh... Donc il s'agit tout simplement de sauver notre épargne. Mais ben, La sauver de quoi La sauver euh, des à venir. Euh, la sauver euh, des, des dévalorisations euh, consécutives à, à, à l'affaissement, euh, voire, la, voire à la destruction de l'eau. De... Quelles mesures permettent de sauver et de préserver notre épargne de ces situations J'en parle depuis longtemps, je, il, faut, il faut les rappeler, parce que ce sont en plus des, me des mesures quasiment intemporelles, elles, elles n'ont rien de nouveau. Certaines sont quasiment évidentes pour le public, la plupart le sont beaucoup moins. Ces mesures, c'est la détention d'or, là j'enfonce une porte ouverte, euh, la détention de devises. là j'enfonce une porte qui est déjà beaucoup moins, beaucoup moins ouverte, euh, et puis c'est la détention d'actifs tangibles, notamment l'immobilier, mais pas que, parce qu'il n'y a pas d'actifs tangibles qui n'aient que des qualités, ils ont également des revers à leur médaille, euh, et l'immobilier en a aussi. Euh, notamment sur le plan de la, de la liquidité, ce qui peut être très embêtant justement dans des situations de crise. Euh, il y a également un autre actif tangible qui est, euh, souvent euh, n'est pas pris en considération parce que beaucoup de personnes n'ont pas conscience que c'est un actif tangible, ce sont les actions de société, y compris les actions cotées en bourse. Alors pourquoi c'est un actif tangible Parce qu'une action c'est une part de société, et euh, s'il y a bien quelque chose qui est tangible, euh, avec à la fois une activité qui crée de la richesse, et puis euh, un patrimoine euh, qui permet l'exercice de cette activité, et, voire un patrimoine dans lequel la société a investi euh, pour placer une partie de, ses, de la richesse qu'elle a créée, euh, s'il y, y a bien quelque chose qui est tangible, c'est une société. Mais dans le contexte actuel, ces mesures classiques ne suffisent pas. Il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est passer à la phase expatriation du patrimoine. C'est-à-dire préparer déjà l'expatriation du patrimoine. Et préparer, ça veut dire ben, commencer, commencer à la mettre en œuvre. Euh, ben, tout simplement parce que si les conditions d'environnement du pays dans lequel nous sommes, pour nous c'est la France, mais je pourrais dire la même chose pour euh, à peu près... Euh, les citoyens de la planète, si euh, l'environnement les, les, dans lequel nous vivons devient trop défavorable euh, pour le maintien et la défense de notre patrimoine, euh, eh bien il n'y a pas d'autre solution et c'est l'ADN de l'humanité que de s'adapter aux environnements et notamment par les changements tout simplement en, en délocalisant quand il le faut, il n'y a pas d'autre solution que de changer l'environnement de notre patrimoine, c'est-à-dire de le mettre c'est un sujet que j'ai particulièrement travaillé, puisque j'ai créé dessus une formation donc consacrée à la protection ultime de l'épargne et du patrimoine par leur expatriation. Vous trouverez d'ailleurs là-dessus un lien sous la vidéo, donc toujours dans la partie description, en, a, en cliquant sur le plus, plus PLUS majuscule, qui vous permet d'accéder aux, aux liens qui, qui vous présente. Mais même cette étape de d'expatriation du patrimoine peut ne pas suffire euh, j'ai envisagé le cas de figure un petit peu plus haut dans la vidéo et à ce moment là eh c'est l'étape ultime, c'est à dire l'expatriation physique, physique du ménage et bien sûr dans ce scénario ça sera d'autant plus facile parce que l'expatriation physique d'un ménage euh, c'est quand même quelque chose qui, dans, qui quand on veut aller dans beaucoup de pays est compliqué voire très compliqué, ça sera beaucoup plus facile si on a déjà des sources de revenus dans tel ou tel pays que l'on vise pour s'expatrier, des sources de revenus de type émissions patrimonial ou épargne qu'on aura au préalable expatrié. Vous allez penser que je ne suis pas d'un optimisme débordant puisque envisager comme solution ultime pour des citoyens résidents dans leur pays de devoir s'expatrier, ce n'est quand même pas extrêmement sympathique comme perspective. Mais si je vous disais que c'est quelque chose que personne ne fait en France, vous éclateriez de rire, puisque vous savez certainement, ça fait des années et des années qu'on en parle. D'ailleurs, on a quasiment cessé d'en parler depuis, depuis quelques années, tout simplement parce que c'est politiquement incorrect et que ça fait partie de l'omerta qui règne dans les médias officiels. Mais on le sait par l'intermédiaire de, de tous ceux qui, qui ont passé du temps à l'étranger, qui reviennent en France et qui se trouvent euh, être à, à des postes ou dans des situations qui leur, qui leur donnent pignon sur rue pour, pour s'exprimer à, à titre personnel, donc sans passer par les médias officiels, on sait que les, les cerveaux, alors quand je dis cerveau, je ne veux pas dire vraiment les, les gens les, les plus extraordinaires, les plus brillants que, que la France produit, euh, je parle pas de grands savants, de gens comme ça, je parle simplement de, euh, de, de jeunes gens, de gens dans la force de l'âge, qui ont une qui sont euh, très capables dans leur, dans leur spécialité, euh, mais qui ne sont pas rares. C'est-à-dire que des gens comme ça en France, il y en a des, des centaines de milliers et probablement quelques petits millions, et eh bien ces gens sont installés à hauteur déjà de 2 ou 3 millions à l'étranger. Donc c'est absolument phénoménal. Euh, autrement dit, il y a déjà un courant de, de Français qui s'expatrie massivement euh, Beaucoup d'entre eux ne sont pas passés d'ailleurs par la phase 2, qui est la phase de l'expatriation du patrimoine, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils sont expatriés quasiment dès qu'ils ont, dès qu'ils sont entrés dans la vie active et leur patrimoine est constitué directement à l'étranger. Euh, mais euh, si je vous rappelle cela, c'est pour vous faire toucher du doigt, du même pour ceux qui n'en auraient pas trop conscience, ou qui répugneraient à le faire, euh, sur quelle échelle sur quelle dimension se pose notre problématique. Les, les solutions euh, aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui euh, pour euh, notre sécurité euh, patrimoniale, euh, pour notre épargne, euh, la, la pérennité financière de ce que l'on a pu faire, euh, les problèmes se posent au niveau mondial. Euh, ce n'est pas au niveau franco-français que l'on peut tout résoudre. On peut résoudre, en restant euh, à l'intérieur de l'Hexagone, des situations de crise, euh, on va dire, relativement traditionnelles par rapport euh, aux enjeux financiers, euh, mais euh, face à la nouvelle dimension de, de la crise financière, euh, il faut bien prendre conscience que, que l'on soit français ou que l'on soit euh, britannique, américain, russe, ce que vous voulez, euh, euh, il n'y a, a pas de véritable solution en, en dehors d'un du, raisonnement mondial. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Eh bien, si c'est le cas, bien sûr, le geste magique, le pouce, le pouce bleu, toujours aussi essentiel. Partagez également, c'est très important. N'hésitez pas à aller dans la partie description en cliquant sur le plus PLUS majuscule pour accéder à l'ensemble des contenus que je mets à votre disposition. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.